Connaissez-vous les schémas Les schémas dans SQL Server Eh bien, non, ce n'est pas des diagrammes. Justement, on a un problème dans SQL Server, c'est la traduction de Management Studio, cet outil d'administration. Parce que si j'entre dans ma base de données Patchadata Data Formation, que je vais regarder la première chose que je trouve, eh bien je vois schéma de base de données. De quoi s'agit-il D'une traduction de l'anglais. en anglais c'est diagram. Diagramme. Donc ici, mes schémas de base de données, ce sont en fait des diagrammes graphiques de la représentation relationnelle des tables. Mais, quand on parle de schéma, on ne parle pas du tout de ça, alors est-ce qu'on parle peut-être, au niveau du stockage, des schémas de partition Alors, encore raté, parce que c'est une autre traduction de l'anglais, en anglais c'est scheme, partition scheme, et si vous traduisez un petit peu l'anglais, eh bien vous allez dire scheme, non, pas vraiment schéma, mais plutôt un plan. Donc, quand on parle de schéma, on parle ni de ça, ni de ça, mais dans la sécurité de schéma. Et là, pour le coup, ok, pour la traduction, c'est bien des schémas, schema en anglais. Le schéma, c'est un nom. Ici, par exemple, j'ai contact. Si je double clique, je me retrouve avec un nom, j'ai rien d'autre à mettre, juste le propriétaire, mais ça, on n'y touche jamais. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce schéma eh bien, c'est juste un conteneur, c'est un module, c'est un espace de nom. En fait, c'est juste quelque chose qui va contenir d'autres objets. Par exemple, si je fais la liste de mes tables, maintenant j'ai un schéma contact qui contient des tables. Il peut contenir également des procédures stockées, des vues, différents types d'objets en fait. Et c'est un conteneur. Alors, à quoi ça sert d'avoir un conteneur à l'intérieur d'une base de données Parce que vous allez me dire, euh, oui d'accord, mais la base de données c'est un conteneur. Certes, eh bien, il y a deux niveaux. Si vous voulez, ça a été défini dans la norme SQL, euh, il y a deux niveaux, il y a la base de données, que dans la norme SQL on appelle un catalogue, et puis en dessous du catalogue vous avez un schéma, et en dessous du schéma vous avez un objet. Pourquoi on n'a pas directement les objets à l'intérieur de la base Eh bien parce que la norme SQL l'a décidé, et que ça nous donne une option supplémentaire pour regrouper des objets, pour qu'ils apparaissent certes joliment ici, mais aussi pour qu'on puisse gérer la sécurité éventuellement. Parce qu'un des avantages du schéma, c'est qu'on peut ici donner des autorisations, et si on donne des autorisations, euh, eh bien, il va y avoir un héritage. Si j'autorise, par exemple, Caroline à sélectionner le schéma, ça veut dire que j'autorise, par héritage, Caroline à sélectionner tous les objets qui sont à l'intérieur de ce schéma, c'est-à-dire les tables et les vues donc c'est un niveau intermédiaire de sécurité, mais à la base, juste un nom, simplement un nom, un conteneur, un module.